Bonjour les amis, si vous débutez en bourse et eh bien probablement que vous voudriez essayer, vous n'êtes pas encore sûr des résultats que vous pourrez obtenir et vous voulez probablement essayer avec un petit capital de 500 ou 1000 euros. Ce qui est possible, il y a possibilité d'ouvrir un, un compte de trading avec un capital de cet ordre-là. Le tout bien sûr est de savoir combien on peut gagner avec un petit capital. Donc si votre objectif est de gagner 2000 euros par mois avec un capital de 1000 euros, je vous dis tout de suite que ça va être peut-être un petit peu compliqué. Par contre lorsqu'on a un petit capital eh bien on est enclin à prendre un peu plus de risques. Bien sûr si vous prenez des risques avec un petit capital sans avoir de formation, sans avoir de méthode eh bien malheureusement je peux vous garantir que ça ne va pas fonctionner longtemps. Vous aurez peut-être un peu de chance, la chance du débutant au départ mais à moyen terme ça peut être une question de quelques jours. Vous risquez de perdre tout votre capital donc il vaut mieux de toute façon avoir une méthode euh, éprouvée donc apprendre une méthode efficace. Donc à vous de décider si vous suivez mon conseil ou pas. Si vous ne le suivez pas, eh bien, vous pouvez faire des essais et peut-être qu'après avoir perdu une ou deux fois votre capital, vous vous rendrez compte que j'ai raison. Donc, imaginons par exemple que vous ayez un capital de 1000 euros et que votre objectif est de gagner 2000 euros par mois. Bon, ben ça va être compliqué parce que imaginons que vous arriviez à faire 3% de gains par jour, ce qui est possible avec une bonne méthode. Vous n'allez pas forcément les faire tous les jours de manière régulière mais vous pouvez faire plus ou moins ça si vous avez une méthode de trading efficace avec un petit capital. Pourquoi avec un petit capital Parce que si vous avez un plus gros capital donc un capital de, de plusieurs millions je parle, à ce moment-là ça peut devenir un petit peu compliqué pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. Donc revenons à notre petit capital donc on va parler entre 1000 et 100 000 euros. Bon, c'est déjà plus un petit capital, mais 1000, 2000, 5000, 10000, etc. On verra ça plus tard. Donc, imaginons que vous arriviez à faire avec une bonne méthode 3% par jour. Donc 3% sur 1000 euros, ça va vous faire 30 euros par jour. Donc ça vous paraît probablement pas délirant et bon, c'est tout à fait possible de faire 30 euros par jour de gains avec un capital de 1000 euros. multiplié par 20 jours en imaginant idéalement que tous les jours vous arriviez à gagner 30 euros eh et bien vous allez gagner 600 euros sur le mois donc on n'est pas encore aux 2000 euros d'objectif. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué si vous voulez faire 3% euh, par jour Bon régulièrement c'est déjà compliqué si vous voulez arriver à faire plus, certains jours vous pourrez faire plus hein, mais euh, disons de manière régulière ce n'est pas évident et surtout certains jours vous risquez, si vous êtes débutant il est fort probable que vous aurez des pertes certains jours. Imaginons maintenant que vous vous essayez avec un capital de 2000 euros donc avec les mêmes rendements donc de 3% par jour, vous gagnez 60 euros par jour. donc idéalement en 20 jours ça vous fait 1200 euros. Donc vous n'êtes pas encore aux 2000 euros d'objectif. Donc voyons avec 5000 euros, bon à 5000 euros là vous arrivez à faire 150 euros par jour idéalement en faisant tous les jours 3% de gain donc multiplié par 20 jours ça vous fait 3000 euros donc on a dépassé les 2000 euros par, par mois. Donc disons qu'avec un capital de 5000 euros on peut s'approcher en comptant certains jours où vous aurez des pertes où vous n'arriverez pas à faire les 3%, d'autres jours où vous ferez plus. On peut imaginer qu'un objectif de 2000 euros est encore possible toujours si vous avez une méthode de trading efficace. Si on passe à 10 000 euros, bon bah ben là on arrive à faire 300 euros par jour donc là ça devient déjà plus sympathique, vous voyez multiplié par 20 jours on arrive à 6000 euros. Donc vous voyez que là on arrive déjà à, à de belles performances et à de beaux gains donc 6 6.000 euros par mois, je pense que c'est déjà quelque chose qu'il faut tenir en considération. Donc on parle d'un capital de départ de 10 10.000 euros. Si on passe à 50 50.000 euros et qu'on arrive donc toujours à faire 3% par jour, ça vous fait donc 1.500 euros, multiplié par 20 jours ça vous fait 30 30.000 euros. Donc vous voyez que là, on commence quand même à parler de sommes très importantes, 30 000 euros par jour. Si on parle de 100 000 euros et qu'on arrive à en faire encore 3% par jour, ça vous fait 3 000 euros de gains par jour, multiplié par 20, ça vous fait 60 000 euros. Donc, disons que là, vous êtes déjà un très bon trader. Si vous arrivez à faire 3 000 euros par jour, je connais des traders qui, qui font plus de manière régulière mais euh, ils tradent avec un, un plus gros capital, ça veut dire qu'ils font un pourcentage bien plus faible par jour, ils prennent moins de risques proportionnellement à leur capital mais ils arrivent à faire euh, même plus de 5000 euros par jour. Donc euh, c'est quelque chose qui est envisageable mais au plus votre capital sera élevé, au moins vous serez enclin à prendre des risques surtout si vous commencez à trader avec de l'argent qui n'est pas à vous. Mais disons que ça vous permet donc cette étude-là d'envisager de, un petit peu ce que vous pouvez obtenir au départ avec un capital qui est probablement réaliste pour vous. Donc on va probablement se trouver dans cette zone-là entre 1000 et 5000 euros pour la plupart des débutants mais comme vous pouvez le constater bon arriver à 3% par jour il faut déjà avoir une méthode vraiment efficace. Si on dit qu'il y a tellement de, de débutants qui perdent de l'argent en bourse c'est parce que je peux vous le dire par expérience et par, pour avoir eu pas mal de contacts avec mes étudiants que la plupart du temps la majorité euh, s'est contentée donc de faire des essais sans avoir aucune méthode, sans avoir aucune formation. Donc vous pouvez trouver des informations gratuites sur internet, le problème c'est que vous ne savez pas au départ ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. Vous avez des milliers d'indicateurs, vous avez des, des centaines de méthodes différentes. Donc euh, sans aucune formation, sans avoir pris une formation chez quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, vous allez mettre des années à tester, à perdre de l'argent avant d'arriver à avoir de, de bons résultats. Donc songez quand même que si vous investissez des sommes comme ça, il vaut peut-être mieux investir quelques centaines d'euros pour commencer à, à être guidé par quelqu'un qui a de l'expérience, qui vous propose une méthode qui a été éprouvée et qui vous permettra de vous rapprocher donc des 3% par jour. Moi j'ai acheté pas mal de, de formations depuis que je fais du trading et je peux vous dire que ça m'a quand même aidé. Euh, j'ai eu des formations que j'estime qui n'étaient pas bonnes mais j'en ai eu d'autres qui étaient très bonnes et ça m'a permis de faire, de progresser, de voir un petit peu ce qui fonctionnait, ce que moi j'aimais utiliser comme méthode et d'arriver à avoir des résultats positifs réguliers. Maintenant, vous n'avez jamais la garantie qu'une qu formation est bonne, il faut, il faut un petit peu se fier à votre, votre sentiment, votre expression voir les témoignages des étudiants qui ont déjà suivi les formations. Si vous allez sur mon site seformerautrading.com et eh bien vous verrez qu'il y a des témoignages en vidéo de, de mes étudiants. Euh, sur mon site sergedemoulin.com et vous verrez également des avis qui datent d'année. Chaque fois que je recevais un email d'un client et eh bien je l'ai copié sur ce site donc j'ai beaucoup de confirmations de personnes que j'ai pu aider donc à progresser grâce à mes formations. Donc moi je n'ai pas arrêté d'apprendre, d'étudier, de chercher pendant, pendant des années, ça fait plus de dix ans. C'est ce que je retransmets dans, dans mes formations. Si vous regardez ma formation à Scalping, elle, elle est à, à 600 euros, vous pouvez même la payer en plusieurs fois. Je pense que c'est un bon investissement pour arriver le plus vite possible à avoir des, des rendements tels que ceux-là. Donc moi il m'arrive de faire plus de 3% par jour, euh, donc je pense que ma méthode est efficace et qu'elle pourra vous aider si vous êtes intéressé à progresser, à arriver le plus rapidement possible à des bons résultats. Donc c'est ce que je vous souhaite. Donc n'hésitez pas à commenter euh, cette vidéo, à donner votre avis. Si vous-même avez suivi une de mes formations, ben, ça me ferait plaisir d'avoir un témoignage de votre part. Et euh, ainsi de pouvoir montrer à d'autres personnes qui hésitent encore euh, si ça vaut la peine de s'engager avec une de mes formations pour progresser. Je pense que réellement en ce moment c'est le moment. Donc ce sont les vacances. Euh, juillet-août euh, c'est l'idéal pour se mettre euh, à la bourse et j'espère que vous arriverez vous aussi à avoir rapidement de bons résultats. Je pense que mes méthodes peuvent euh, vous y aider. Voilà si vous avez apprécié ma vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos très rapidement. Au revoir